Chers traders et investisseurs, mardi 3 septembre, bonjour. Eh bien écoutez, ce matin, après une journée d'hier très vide, due à la fermeture des marchés américains à cause du Labor Day, euh, les marchés consolident légèrement euh, car nous sommes les marchés européens, car nous sommes entourés de mauvaises nouvelles qui persistent en particulier sur le front du Brexit qui est totalement d'actualité avec un nouveau vote attendu aujourd'hui et également sur le front euh, sino-américain euh, pour lesquels les petites phrases de chacune des parties n'arrangent pas les choses. Donc à l'heure à laquelle nous nous parlons en fin de matinée nous perdons à peine un demi pour quelques dixièmes de pourcent sur les marchés européens et encore une fois les marchés américains donneront le la ou le tempo en milieu d'après-midi, en particulier avec le chiffre très important et très attendu du PMI manufacturier du mois d'août, qui pourrait peut-être modifier la donne. Donc, pour le moment, il n'y a rien de changé sur notre vision des marchés par rapport à ces jours derniers, mais nous restons très vigilants. Et nous n'oublions pas que nous progressons en terrain miné avec, euh, par exemple, les deux, les deux grandes manifestations que je viens de citer il y a quelques minutes. Néanmoins, dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin trois trades gagnants sur 3 et un trade stoppé à l'entrée, donc aucune perte, accompagné de trois jolies médailles. Espérons que cet après-midi nous serons encore plus actifs. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée, de bons trades et à demain.